Pour ce premier défi, on vous demandait de programmer Ozobot pour qu'il suive un tracé. Donc, pour ce faire, nous allons utiliser les blocs de la catégorie « ligne navigation ». Ces blocs-là vont nous permettre de travailler dans le mode qui s'appelle « Suivre les lignes ». Donc, c'est ça qui va permettre de programmer Ozobot pour qu'il respecte les commandes que vous lui donnez pour, euh, dans le fond, se promener sur le tracé qu'on aura défini. Donc, le premier bloc que nous allons utiliser, c'est celui-ci. Ce bloc-là va autoriser Ozobot à suivre les lignes. Il est très important, on va y revenir en cours de vidéo. Euh, comme son nom l'indique, ben, va, Ozobot va suivre la ligne jusqu'à une intersection ou jusqu'à la fin d'une ligne. Donc, euh, par défaut aussi, ce bloc-là, il, il est paramétré à une vitesse moyenne. Nous, on va faire varier la vitesse euh, dans notre défi. On va le voir un petit peu plus loin. Euh, donc, on a notre premier bloc qui nous permet de suivre la ligne. Ensuite, on va lui demander de prendre... Une direction en particulier. Donc, on, a, on avait demandé dans le défi que ce soit à gauche. Vous avez d'autres possibilités là en ouvrant le menu euh, juste ici. Euh, ce qui est très important pour ce bloc-là, le bloc « Choisir une direction », c'est qu'il ne fait que ça. Et il n'initialise pas le suivi de la ligne. Donc, ce sera très important de revenir chercher un bloc comme celui-ci. Le bloc euh, qu'on avait au départ, lui, qui autorise à suivre les lignes. Donc, à ce moment-là, maintenant, nous, on a le, la base de notre programme qui nous dit on suit une ligne dans notre cas jusqu'à une intersection, on tourne à gauche et par la suite, on peut continuer. Dans votre défi, on vous demandait d'ajouter d'autres éléments que euh, ce qu'on a dans notre petit programme de base, c'est-à-dire de faire euh, varier la vitesse. Donc, toujours dans la catégorie ligne navigation. On va aller chercher le troisième bloc, celui qu'on n'avait pas encore utilisé. Régler la vitesse de suivi à une vitesse en particulier, qu'on avait demandé très rapide dans ce cas-ci. Et comme on veut que ce soit après que Ozobot est tourné à gauche, on va venir le situer juste en dessous. Donc, ça c'est une première chose qu'on avait ajoutée. Une deuxième chose, euh, c'est la, la commande de couleur. Donc, effet de lumière... On vous demandait de définir la couleur supérieure en bleu pour euh, la suite du trajet. Donc, ce qui est important de savoir aussi avec ce bloc-là, c'est que euh, les, les les commandes en cours de route, quand on est dans le mode « Suivre les lignes euh, », elles peuvent être données quand AzoBot va s'arrêter, quand il sera à une intersection ou à une fin de ligne. Donc, pour cette raison, je pourrais venir par exemple venir ma mettre ma commande ici. Ça voudrait dire que Ozobot va suivre la ligne jusqu'à temps qu'il rencontre dans notre défi une intersection. Il va s'allumer en bleu et tout de suite après, très rapidement, là, il va tourner à gauche. Donc, euh, euh, ça se fait très très rapidement le, le suivant de ces deux blocs-là. Donc, il allume, il tourne à gauche et il va continuer sa route à gauche en étant très rapide. Vous pourrez observer... Euh, que la commande de couleur bleue de la lumière supérieure, elle va rester activée tout, tout, jusqu'à la fin de ce programme-là. Donc, ça veut dire que si je ne donne pas un autre ordre, euh, ben, la commande allumant bleu va rester effective. On va travailler euh, dans un autre défi un peu plus loin, comment on pourrait faire en sorte que la lumière bleu, bleue s'éteigne. Donc, ça, c'est une première possibilité pour venir situer cette commande-là. Une autre possibilité, je reprends mon programme qu'on avait juste avant. Ça serait de venir le mettre ici. Donc, à ce moment-là, Ozobot suit la ligne, rencontre une intersection, tourne à gauche et ensuite va s'allumer en bleu. Donc, comme je vous disais, très, euh, ça se fait très rapidement, là, les, deux, euh, les deux exemples que je viens de donner. Mais vous pourrez l'observer vraiment. Ozobot va tourner et ensuite va allumer en bleu. Il va continuer sa, sa, sa route en vitesse très rapide et, euh, et ce sera la fin de notre programme, dans le fond. Euh, on pourrait venir changer l'ordre de ces deux blocs-là. Ça, ça reviendrait au même exactement. Donc, je peux euh, le faire pour l'illustrer. Donc, ici, on aurait notre robot qui tourne à gauche et euh, on va voir que par la suite, il va s'allumer en bleu et tourner très rapidement. Maintenant, si on poursuit en ajoutant euh, des embranchements à votre tracé, comme on avait demandé à la consigne B, euh, on pourrait avoir plusieurs réponses possibles, évidemment, là, pour euh, les programmes, mais il n'y a il y a certaines choses à garder en tête qui sont vraiment très importantes. Donc, tout d'abord, on va amorcer notre programme avec ce bloc-là, qui, je vous rappelle, autorise à suivre les lignes. Euh, par exemple, si cette fois-ci, je voulais que mon programme fasse en sorte que Zobot aille tout droit, je pourrais programmer cette direction-là. Et très important, je ne peux pas m'arrêter là, je dois ajouter mon bloc « Suivre la ligne ». Donc, encore une fois, comme je disais tantôt, on a notre premier, euh, premier groupe de blocs qui vont être la base de notre programme mais qu'on va poursuivre par la suite. Donc, disons que je veux encore, je vais dupliquer ce bloc, je veux encore qu'au -so à la deuxième intersection, continue tout droit, je vais ajouter encore une fois la commande tout droit, et aussi ma direction là qui doit être accompagnée du suivi de la ligne euh, par la suite. Donc, on peut s'amuser comme ça un petit bout de temps, donc dupliquer, si cette fois-là je voulais tourner à droite, et... Dupliquer encore. Donc, c'est bien important de voir que j'ai mes premiers blocs. J'ai ma suite, qui est toujours accompagnée d'une direction et de suivre la ligne. Direction et suivre la ligne. Donc, vous pouvez faire différents tests, mais il faut garder en tête que euh, le programme doit avoir un peu cette structure-là. Vous pouvez venir ajouter des effets de lumière si vous le souhaitez. Euh, venir euh, changer euh, les vitesses de suivi, mais euh, je dirais que la chose la plus importante, c'est vraiment passer à notre bloc qui va faire en sorte que la direction va être complétée par une consigne de suivre la ligne. Donc voilà, euh, amusez-vous bien avec euh, vos différents essais, puis c'était euh, notre vidéo pour la première, euh, le premier défi.